Bonjour à tous, il est 11h, euh, je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes connectées, on attend une petite minute avant de, de démarrer euh, ce webinaire. En attendant, vous verrez sur la droite de votre écran que vous avez un chat sur lequel vous allez pouvoir intervenir, il y en a déjà qui disent « bonjour ». Euh, et puis, posez vos questions auxquelles, euh, auxquelles les intervenants du jour répondront euh, bah, à la fin, euh, à la fin de, leur, de leurs interventions. Le principe étant d'en traiter, euh, traiter la, la plus grande partie, si on a toutes les réponses pour vous. Euh, Solène, Cédric, Brice, si vous êtes euh, d'accord, on y va Ok. C'est parti. Alors, plein écran. Voilà, ce sera mieux comme ça. Donc, bonjour à tous et bah, du coup, merci d'avoir répondu présent à, à notre invitation. On est ravis de vous retrouver pour ce deuxième webinaire euh, de, de, de, du contexte, lié au contexte, on va dire, exceptionnel qu'on vit depuis, depuis quelques mois. Euh, le sujet du jour, c'est donc l'évolution de la consommation locale et la communication digitale des enseignes. Bien évidemment, euh, on, on oriente, nous, notre, notre discours autour de, de, des sujets des, des réseaux de points de vente, euh, puisqu'INID puisqu accompagne des, des réseaux de points de vente, c'est son, son cœur de métier. Trois intervenants euh, ce matin, on est ravis d'avoir avec nous Brice Dufour, euh, qui est Sales Manager chez Google. Euh, Google, euh, ayant récolté euh, un certain nombre de données, euh, est toujours... Euh, ces études sont toujours très, très intéressantes à, à écouter, donc on, on l'écoutera. Euh, Solène Logio, qui est directrice conseil chez Inlead, euh, prendra ensuite la parole pour vous parler des, des bonnes pratiques qu'on a observées chez nos clients. Et enfin, on remercie également Cédric Leroux, qui est directeur des strat stratégies web euh, chez Nesten, euh, qui va nous donner un petit peu concrètement... Euh, son retour d'expérience euh, et euh, toutes les actions, plans d'animation et de formation qui ont été mises en place euh, sur le réseau avec, euh, avec euh, une idée des, des résultats obtenus. Euh, je vais du coup directement laisser la main à Brice. Euh, Brice, tu peux reprendre la main Parfait, merci beaucoup. Et du coup, hop, je vais partager mon écran. Du coup, euh, normalement, tout le monde doit pouvoir voir mon écran. C'est OK, oui. Parfait. Donc, merci. merci Claire pour la présentation et bonjour à tous. Euh, tout d'abord, avant de, de commencer ma présentation, euh, ce que je souhaitais dire, c'est qu'au nom de, de Google, euh, notre but aujourd'hui, c'est euh, d'aider les entreprises à comprendre comment les évolutions de certains comportements peuvent euh, bah, avoir impacté leurs activités. Euh, on a développé plusieurs outils qui sont en accès libre pour tous, pour que vous puissiez aussi les personnaliser par rapport à la situation de votre, de votre activité. On sait que chaque entreprise a sa propre son propre impact et sa, ses propres enjeux. Donc, n'hésitez pas à la suite de ma présentation à regarder ce qui peut faire écho à votre, à votre propre situation dans nos outils qui sont disponibles en ligne. Euh, deux parties dans cette présentation. Une première partie qui est la compréhension des nouvelles tendances qu'on a pu observer sur les dernières semaines, les derniers mois, et une deuxième partie qui, sera, qui fera le, le lien avec les recommandations que fera Solène par la suite sur bah, la gestion de l'adaptation à ces nouvelles tendances. Dans la compréhension de ces tendances, donc, ces tendances elles sont au nombre de cinq, je vais les détailler. Euh, L'idée étant évidemment que vous puissiez, de votre côté, faire écho avec ce que vous avez ressenti au niveau de votre activité euh, de, de vos activités propres. Première observation, première tendance, l'accélération du e-commerce. Ce n'est pas du tout une surprise et je pense que euh, beaucoup, la, cette activité et cette accélération a été fortement commentée. Euh, comment est-ce qu'elle se ressent Elle se ressent par l'émergence de secteurs d'activité qui ont pu être forts par le passé mais qui ont encore plus, accélé encore plus accéléré ou de nouveaux secteurs qui ont pris le relais dans cette évolution de, de la demande en e-commerce. Euh, deux secteurs ont été fortement commentés euh, du fait de, de, de, la, de la situation à la maison euh, d'énormément d'internautes. Euh, évidemment, une forte augmentation du secteur du bricolage. Les gens chez eux euh, ayant une tendance à vouloir améliorer leur, euh, leur quotidien et leur maison avec une, une croissance des requêtes sur le secteur du bricolage de plus 40% par rapport à l'année dernière, euh, mais également une requête, des requêtes en forte augmentation sur le secteur de l'alimentation. On est sur des requêtes qui sont au-delà de 100% d'augmentation et sur certains sous-secteurs, Alors, il euh, y a des, des démarches qui ont été faites euh, soit euh, par rapport à apprendre à, à cuisiner, Apprendre à mieux gérer son alimentation et des requêtes autour des régimes et on voit qu'on a certaines requêtes qui sont sur des taux de croissance à plus de 100% sur les périodes, sur les périodes qu on, qui ont euh, des, sur les périodes de confinement. Deuxième accélération l'essor du virtuel. Évidemment avec un retrait de la présence en physique, certains ont trouvé des moyens de compenser une présence virtuelle accrue. On a par exemple entendu parler du fait que la Fashion Week en 2020 serait intégralement dé euh, dématérialisée, on a pu constater que sur le secteur de l'automobile, qui est un secteur, alors, de, quand on parle de l'automobile, on parle de l'achat en concession, euh, dans, ce, dans ce cadre précis. Euh, C'est un secteur qui s'est fortement digitalisé, qui s'est fortement virtualisé. Plusieurs tendances ont pu émerger. Donc, le test drive à domicile, qui est une alternative à la visite en concession, mais évidemment, énormément d'entreprises de, se sont lancées dans la création de revues vidéo, de configurateurs, dans, de voitures en ligne et ont même euh, développé des showrooms digitaux pour permettre de, une expérience immersive très forte dans le secteur de l'automobile Troisième tendance qu'on a pu voir évoluer les, ce sont des nouvelles habitudes d'achat qui étaient plutôt inédites euh, alors beaucoup ont eux-mêmes, euh, beaucoup d'entre vous, ont pu euh, par eux-mêmes faire l'expérience de la recherche du click and collect. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est une évolution des, des tendances sur Google Trends. Je parlais tout à l'heure d'outils à, à pouvoir utiliser pour tous. Google Trends en fait partie. Et on voit que cette évolution sur, sur du, de la requête click and collect pendant cette période-là a été multipliée par 8. Et c'est une tendance qui, comme vous pouvez le voir, a continué d'être en très forte hausse par rapport à la période, on va dire, 2019. Parmi les autres tendances d'habitude d'achat inédite, 26% des Français ont effectué des achats auprès de retailers qu'ils n'avaient jamais fréquentés. Et surtout, 80% des acheteurs recommenceront à effectuer des achats dits non essentiels en ligne. Ce qui veut dire que cette tendance de l'achat digital évolue énormément, on verra par la suite comment l'utiliser le, le, euh, pour vous. Quatrième tendance, une de nouvelles attentes par rapport au discours des marques. Euh, Cantar, Cantar Media a mené une étude euh, auprès, des attentes, auprès des consommateurs dans différents pays pour comprendre leurs attentes par rapport aux différentes marques. 80, 86% pardon, des utilisateurs sondés estiment que les marques devraient continuer à communiquer avant cette période, on a eu souvent la question de savoir si euh, la question de la part des marques, de savoir s'il si restait euh, euh, pertinent et euh, juste pour elles de communiquer, on voit que les internautes s'attendent des marques qu'elles soient toujours présentes, mais par contre qu'elles adaptent leur discours. 77% des, des Français sondés euh, attendent de ces marques qu'elles se montrent utiles dans leur nouveau quotidien. Et on a 40% des Français qui s'attendent à ce que les marques changent leur communication dans ces périodes-là. C'est un chiffre qui est plus fort que les autres pays qui ont été sondés dans ce baromètre Kantar, puisqu'on voit que seulement 30% des Anglais ou 32% des Espagnols, 25% des Italiens et 28% des Américains ont les mêmes attentes en termes de changement de communication de marque. Cinquième et dernière tendance qu'on a pu observer, c'est la consommation média qui a été en très forte hausse. Première tendance, évidemment, nous, la, la, la partie consommation média, où est-ce qu'on la voit le plus C'est sur notre plateforme YouTube. YouTube qui a rassemblé des demandes qui étaient en, en transformation, en forte évolution. Je parlais tout à l'heure du fait que les internautes étaient, avaient eu tendance à évidemment rester chez eux pendant cette période. Des demandes telles que barbecue à la maison sur YouTube, donc des personnes qui ont besoin d'être aidées, à allumer un barbecue, à savoir comment bien gérer des braises, euh, sont en augmentation de plus de 650%. On a constaté également que euh, YouTube, en termes de, de, de plateforme de consommation, a vu une évolution de ses consommations, puisque on a eu 15 millions d'utilisateurs de, de, qui ont consommé euh, des contenus sur YouTube via leur télévision. Donc, la télé, YouTube sur la télévision devient directement euh, un, enfin, un support média euh, très fortement euh, demandé. Dernière, euh, dernière consommation média qu'on a pu sentir sur YouTube, c'est cette partie consommation live. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce logo, c'est ce qui représente nos lives, euh, les personnes qui, du coup, échangent et présentent en direct. C'est un peu l'équivalent d'un prime time et qui a été, euh, euh, où la, la consommation a augmenté de 250%. Pendant la période de, de, de confinement tous ces éléments euh, toutes ces tendances de fond qu'on a pu observer évidemment pour vous marque pour vous réseau de, de vente euh, demandent une certaine adaptation comment s'adapter là encore quatre points à quatre fondations pour s'adapter dans cette pour s'adapter à la reprise dynamique de l'activité la, la, première, euh, la première fondation, la première, euh, le premier élément qui est extrêmement important, c'est s'adapter aux attentes des consommateurs. Je parlais un petit peu plus tôt de l'outil Google Trends, et je sais que Solène va y revenir par la suite. Là, je voudrais vous parler d'un outil qui a été lancé il y a quelques semaines seulement en France, qui est l'outil qu'on a appelé le catégorie de produits en hausse. Cet outil, je vais vous en faire une démonstration. À quoi sert-il En fait, il, sert, il vous sert à vous. À pouvoir repérer en France et dans quelques pays qui sont listés ici, suivant votre présence, les, les catégories de produits qui sont les plus en augmentation de, de requêtes. Donc vous pouvez le regarder de manière hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Évidemment, annuel aura peut-être moins d'impact. Moins mais quand on le regarde de manière hebdomadaire, on se dit, bah tiens, en ce moment, les, les catégories épongées et gratoires sont en forte hausse. Vous pouvez voir quelles sont. Les produits spécifiquement, quelles sont les requêtes des internautes qui sont les plus tapées Et alors, j'entends je, euh, fortement parler d'une période de forte chaleur en France, et je, coup, je ne suis pas du coup étonné de découvrir que les climatiseurs, ventilateurs, venti ventilateurs de plafond ou accessoires pour climatiseurs et climatiseurs sont effectivement des catégories qui sont en forte hausse. Quand on regarde d'un point de vue mensuel, ce ne sont finalement pas les mêmes produits en fait qui sur ce mois ont été, euh, ont été en forte croissance. Donc, On voit, et vous pouvez de votre côté, capter directement ces évolutions de requêtes. Tout ce, cet outil, donc, euh, vous pouvez le chercher soit en tapant « catégorie de produits en hausse » dans notre moteur Google, ou en allant sur notre plateforme « Think with Google » qui rassemble l'ensemble de nos solutions et de nos témoignages euh, accessibles directement. Je reviens ici à ma présentation pour parler du deuxième, de la deuxième fondation de cette reprise dynamique qui est l'optimisation de l'expérience d'achat en ligne c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps euh, tout simplement parce qu'aujourd'hui on voit euh, qu'avec l'évolution des, des, vers le digital de la, consommation des, enfin, des, de la demande des consommateurs il y a un besoin accru d'avoir une expérience d'achat qui soit le plus, la plus fluide possible certains, certains chiffres ont déjà été partagés mais je pense qu'il est important de les rappeler les Français sont mobile-first. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le, leur téléphone mobile est leur premier levier de navigation en ligne. 40% des Français sont, se déclarent même mobile-only, donc ne, ne naviguent que sur leur téléphone. Pour autant, un tiers des internautes français déclarent rencontrer des problèmes avec leurs achats en ligne. Vous avez la possibilité d'utiliser un autre outil, complètement euh, gratuit de Google qui s'appelle est l'outil Test My Site. Cet outil Test My Site vous permet juste, en rentrant l'URL de votre site, de découvrir une liste personnalisée de recommandations qui va de l'amélioration de la gestion des images à l'amélioration du temps de chargement. À, vous avez ici, euh, d'ailleurs, sur le côté quelques éléments qui sont, qui sont aussi vrais pour tous dans l'expérience d'achat. Donc Le fait de ne pas forcément avoir un site que vous faites défiler très longuement, mais de, de réussir à concentrer des informations euh, lisibles, accessibles, et facilement, euh, et sur lesquelles vous, les, les internautes peuvent facilement agir dès le début. Mais ça va être aussi euh, la, la manière de faciliter l'auto-remplissage de certains formulaires, euh, d'avoir de des, des pop-up qui sont trop insistantes et qui, du coup, cassent l'expérience d'achat. Et évidemment, on parlera... On, ne peut pas parler de, de cette partie-là sans parler du fait que les, vos sites doivent de toute façon être euh, non seulement euh, mobile friendly, mais désormais penser, comme vous pouvez le voir, mobile first et du coup repenser l'expérience des internautes quand ils arrivent sur votre, sur votre page mobile. Troisième élément, tout autant crucial pour vous, réseau de magasins, c'est l'optimisation de votre vitrine tant en ligne que hors ligne. Donc l'optimisation en ligne, on a parlé à l'instant avec la, la partie site Internet. Évidemment, votre page Google My Business est tout autant votre vitrine. Je sais que Solène y reviendra par la suite, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Mais pour renforcer cette, cette image et ce lien qui est fondamental entre le, le en ligne et le hors ligne, ce, qu va, ce que parfois on appelle l'effet repos, « Research Online Purchase Offline », certaines études qui ont pu être menées pendant... Cette période confirme les tendances qu'on avait pu voir. Donc, cette étude qui a été menée par Ipsos euh, dans 16 pays euh, en partenariat avec Google permet de se rendre compte qu'en sortie de, de confinement, près d'un acheteur sur trois prévoit de réaliser ses achats en magasin en les ayant pré-réservés en ligne. Donc, en fait, le, le 68% que vous voyez, ce sont les personnes qui, vont se déplacer, qui ont prévu de se déplacer pour acheter en ligne, euh, pour acheter, pardon, en magasin. Par contre, à l'inverse, ben, les 32% que vous voyez, sont ceux qui vont pré-réserver en ligne et juste venir rechercher en magasin. Donc, c'est une tendance de fond qui est importante à, avoir, à prévoir. Cette étude permet aussi de se rendre compte que euh, les Français qui ont utilisé un système de click and collect pendant le confinement prévoient de continuer à en faire usage. Ça confirme finalement l'élément d'avant. On voit qu'ici, sur cette partie, on a plus de 50% des, des internautes qui ont utilisé du click and collect, qui vont continuer de l'utiliser à la même fréquence. En rouge, vous allez avoir 25%, entre 25 et 30% d'internautes qui vont continuer à utiliser cette, ce service-là, mais qui vont le faire de manière moins fréquente, et une partie qui ne va pas l'utiliser. Dernier, dernier chiffre pour concentrer cette, cette, l'importance de ce, cet effet euh, recherche en ligne, achat hors ligne, c'est que ces éléments donc de, de, de, de personnes qui vont effectivement avoir une recherche en ligne, donc comme je disais, vont persister par la suite. Donc là, on est sur des personnes qui vont, euh, qui vont acheter plus en ligne parce qu'ils vont avoir la capacité à le, à le récupérer en magasin. En fait, on, on se rend compte qu'il y, y a des tendances qui vont être liées à une question de. De, de sécurité et de, de questions sanitaires, mais aussi certaines, certains éléments tels que le fait de ne pas avoir à attendre la, la livraison d'un produit, vont, être, vont faciliter le fait de commander en ligne et de récupérer en magasin. D'où l'importance d'avoir une expérience en ligne et hors ligne qui soit complètement optimisée, en, notamment en travaillant la présence de stocks en ligne qui sont vérifiés hors ligne ou les capacités à justement mettre en place ce système de, de collecte, de click and collect. Dernière, euh, dernière euh, recommandation, euh, on parlait tout à l'heure de la volonté des Français d'entendre un message qui soit plus adapté. Donc je, je rappelais ici les chiffres 86%. Des, des Français sondés par le, le baromètre Kantar estiment que les marques devraient continuer à communiquer en cette période, mais 77% attendent qu'elles se montrent utiles dans leur nouveau quotidien. Et donc, trois notions qui sont extrêmement importantes. La première, c'est le precision marketing. S'assurer que vous délivrez le bon message aux bonnes personnes, aux bonnes audiences. Euh, ça, c'est quelque chose de fondamental, la maîtrise de, du message et de l'audience. Deuxième, c'est le, le fait de mesurer et de s'assurer que vous mesurez tout l'impact de votre, de votre marketing avec les bons indicateurs de mesure. Troisième élément, c'est l'adaptation et la déclinaison, le cas échéant, de vos créas sur les divers médias. On a pu voir que, comme j'en parlais avant, il y a une, il y a une tendance d'évolution de la consommation des médias. Donc, il est important d'être présent, point d'engagement avec vos, vos prospects, vos, vos clients, vos clients fidèles, et de rester engagés à travers les différents points d'engagement, de, points chose qui, par le passé, bah, on, pouvait, on avait parfois tendance à se concentrer sur un ou deux points de clés. Euh, si je ne me trompe pas, mon, mon temps est écoulé, donc je vais simplement vous remercier. Je vais désormais laisser la parole à Solène pour pouvoir euh, enchaîner sur le, la partie recommandation par euh, Inlead. Mais je vous souhaite une très bonne continuation sur cette, sur cette présentation. Merci, Brice, pour cette présentation. Euh, on va reprendre les éléments, mais l'idée est à peu près la même. Euh, on va voir que euh, le digital, le web et le local ne sont pas du tout à mettre en opposition. Euh, mais bien en, en association, euh, c'est plutôt des, des éléments qui sont complémentaires que concurrents. Il euh, faut savoir que le premier réflexe des consommateurs, quand ils ont un besoin euh, de recherche d'une entreprise en local, le premier réflexe, c'est Internet. Donc, ils se dirigent tous sur Internet pour aller voir l'entreprise qui correspond à, au mieux à leurs attentes en termes de proximité. La, la notion qui va ensemble, c'est euh, à peu près qu'une recherche sur deux sur Google sont destinées à trouver une entreprise locale. Donc, les, les deux se, se confirment. Autre réflexe également qui sont euh, très présents, c'est euh, lorsqu'on a besoin de trouver une adresse euh, d'un point de vente d'une entreprise, euh, 85% des consommateurs vont sur Google Maps pour trouver la localisation euh, d'une entreprise. Et on va voir qu'ils vont chercher également les horaires et un tas d'informations. Et ce qui est important également, c'est que sept consommateurs sur 10 qui ont effectué une recherche locale se sont rendus dans un magasin dans un rayon de huit kilomètres. D'où l'importance vraiment de matcher votre présence sur le web et le local. Ils sont vraiment indissociables tous les deux. Donc ça, c'était en temps normal. Et comme le disait Brice, ça s'est vraiment accéléré pendant la période du confinement. Tout ce qui est recherche autour de local a explosé à proximité à côté, donc savoir ce qui était ouvert. Et puis, toutes les notions de, de présence, d'ouverture, de euh, comment je peux y aller, qu que, quelles sont les, les consignes euh, pour me rendre dans les points de vente, euh, ont explosé. Et euh, notamment, post-confinement, euh, la notion d'ouverture d'horaire euh, reste très forte, même après le confinement. À partir de là, euh, pour accompagner nos partenaires, nos clients, on s'est basé sur trois postulés. Est-ce qu'il euh, fallait arrêter les campagnes euh, On a eu l'interrogation de, de beaucoup de nos clients euh, là-dessus. Est-ce qu'il faut garder une présence euh, Pareil, on a repris l'étude Comptard euh, qui montre qu'en 2008, euh, les entreprises qui ont arrêté d'être présentes, euh, d'avoir une parole, euh, d'exposer euh, leurs marques, ont perdu des parts de marché beaucoup plus que ceux qui ont conservé une présence. Voilà. Donc ça, c'était une étude qui était faite sur 354 marques qui nous paraît importante euh, de remémorer. Deuxième postulat euh, qui est lié au moteur de recherche. Euh, pour rappel, on paye un clic, euh, on paye euh, l'investissement en coût par clic dans la plupart des cas. Donc, euh, quand il y a une recherche, c'est que l'internaute, il a un besoin. Et pourquoi ne pas être présent S'il y a un besoin, c'est que c'est un prospect euh, qui est à côté. Euh, donc, euh, ne pas laisser la place à ses concurrents, par exemple. Donc, s'il y a une recherche, c'est qu'il y a un besoin. Il y a une perte euh, importante des volumes de recherche pendant le, au début de confinement. Euh, mais ce n'est pas grave parce que, comme je l'ai dit, on paye co clic, donc s'il n'y a pas de recherche, le budget n'est pas dépensé. Mais au moins, on a assuré une présence sur les personnes qui étaient en recherche active euh, sur ce moment-là. Après, troisième postulat, on s'est dit, on ne sait pas comment euh, les consommateurs vont euh, se comporter au début. Euh, le parcours d'achat va être beaucoup plus long. Mais c'est pas grave, euh, on aura au moins capté cette audience-là. Et avec tous les outils qu'on a sur Google, sur Facebook, on peut retravailler les audiences et les retargeter dans un second temps. Donc, l'audience qu'on aura captée pendant cette période-là, euh, peut-être avec des enchères moins chères, ça ne sera pas perdu. Voilà, donc l'idée, c'est de faire vivre la marque, d'être présent et surtout de capter euh, les intentionnistes sur cette période-là. Surtout que pendant cette période-là, beaucoup d'internautes de consommateurs ont eu du temps, donc sur les parcours d'achat déjà longs, il euh, ne faut pas les... Des loupés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur nos campagnes euh, pendant cette période-là Ce qu'on a observé, c'est qu'il euh, y a une baisse de CPC pour 57 de nos comptes. Euh, les baisses de CPC ont été euh, sur la, plutôt la deuxième partie du confinement, le temps que tout le monde mette en place euh, les optimisations de campagne. Et puis, il y a une baisse drastique des, des recherches, donc moins de, moins de possibilités d'afficher. Donc, les enchères ont mis un peu de temps à, à se mettre à jour. Par contre, la bonne surprise qu'on a eue pendant le confinement, c'est qu'on a eu euh, 35 de nos comptes qui ont connu une hausse de, co de taux de conversion. Donc, Comme disait Brice, en fait, c'est euh, une adaptation du mode de consommation. Euh, les gens qui ne peuvent plus se rendre en magasin ou euh, ne savent pas comment se rendre en magasin prennent contact d'abord par le web, par des formulaires, par le téléphone, on le verra, euh, pendant la période de confinement. Post -confinement, ce confinement, qu'est-ce qui s'est passé euh, On a eu une confirmation de la baisse de CPC pour 48 de nos comptes. Mais par contre, on a une très forte augmentation pour 43% de nos comptes parce que bah, tous les acteurs euh, se sont euh, réveillés, ont remis des budgets euh, et se sont dit bah, « là, il ne faut vraiment pas louper de coche, on va mettre les enchères les plus hautes possibles. » Ce qui n'est pas très grave en soi, euh, le trafic nous coûte plus cher, mais par contre, on convertit mieux. Euh, depuis la fin du confinement, 61% de nos comptes ont une forte augmentation du taux de conversion. Ce n'est pas vrai sur l'ensemble des secteurs d'activité, mais ça se confirme, en grande tendance. Donc, les consommateurs prennent de plus en plus de temps de contacter via Internet, via les formulaires, via les appels, via tout ce qui est possible de faire sur vos sites. Je disais, ça dépend un peu des, des secteurs d'activité. Les grands gagnants, c'est vraiment l'équipement de la maison, où là, on a une baisse de CPC qui, qui continue à se confirmer et une très forte hausse du taux de conversion. Euh, on espère que ça va continuer pour pour ce secteur d'activité là euh, mais c'est très très intéressant à travailler. Dans l'immobilier, Cédric en parlera euh, tout à l'heure. Euh, pour Nesten, on a une petite baisse euh, pendant le, le confinement euh, mais par contre la particularité de l'immobilier c'est que euh, une grande partie euh, des investisseurs des, des, des annonceurs ont gardé leurs investissements sur euh, sur l'immobilier. Donc, on n'a pas une baisse euh, pendant le confinement des, des CPC. On a une petite baisse de taux de conversion, euh, le temps que les gens euh, se, se jaugent, mais euh, on a eu des très belles expériences également. Euh, le secteur de l'immobilier a su euh, rebondir et s'adapter euh, en mettant des choses innovantes en place. Dernier point, euh, sur le service à la personne, euh, pareil, on a un écroulement euh, des CPC parce que du coup, on a eu très peu d'annonceurs euh, présent sur ces secteurs d'activité-là. Mais par contre, c'est en train de remonter à la hausse euh, parce que ben, c'est primordial pour eux d'être présents à l'heure actuelle euh, et surtout de préparer la rentrée, notamment pour la garde d'enfants. Et là, le taux de conversion revient euh, au, même, euh, au même niveau qu'avant qu le confinement. Voilà sur les tendances euh, de ce qui s'est passé sur euh, post-confinement et pendant le confinement. Et euh, ces données sont confirmées également par, euh, par Magneti sur le changement de... de de comportement, donc Magnetis c'est notre partenaire sur le call tracking et qui ont mené une étude sur l'ensemble des secteurs d'activité qu'ils ont et depuis la fin du confinement, ils ont observé une hausse des appels entrants de plus de 200% sur une grosse majeure partie des, des, des secteurs d'activité dont le bricolage et le jardinage qui ont explosé pendant ce, ce confinement et post-confinement. Donc vraiment, les gens prennent un premier contact soit euh, via les formulaires, soit en ligne. Euh, et on verra également la deuxième étude, c'est que les personnes, euh, les, la forte hausse euh, des, des appels proviennent principalement des leviers web, des Google My Business, d'où l'importance vraiment de les mettre à jour, et puis des sites web, du SEO, des SIA, euh, du social. Donc là, on a une très forte hausse euh, des appels sur, sur l'ensemble de ces leviers-là. Donc, nos clients nous remontent ces éléments-là, les points de vente également, euh, sur lesquels il y a eu un regain d'activité et des appels sur leurs points de vente. Qu'est-ce qu'on a mis en place euh, Quelles sont les bonnes pratiques identifiées pendant les, cette période-là C'est vraiment euh, adapter et optimiser au mieux les campagnes locales en digital. Euh, on l'a vu, on n'était pas impacté de la même façon partout en France. Dans le sud-ouest, par exemple, il y a des, des magasins qui ont continué à, à perdurer, à continuer leur activité. Dans l'est, c'était beaucoup plus fermé. Donc, on a pu s'adapter en fonction de, de chaque, chaque zone. Et puis, euh, deuxième élément vraiment primordial, c'est euh, la fiche Google My Business, un jour et vivant. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas que pendant le confinement, on va voir, c'est euh, tout au long de, euh, de l'année. Ce qui a fonctionné, c'est vraiment euh, de la réactivité. Euh, on a pu basculer rapidement sur des enchères en CPC manuel parce que bah, l'algorithme a eu un peu de, de mal sur les chiffres brutales. Euh, donc, on a été très réactifs sur les modifications de l'ensemble de nos comptes. Et puis surtout euh, la collaboration avec les têtes de réseau. Euh, on va voir, mais les stratégies, euh, les canaux, les campagnes en place avec les têtes de réseau. Euh, donc, on a des messages à, à déployer. Et puis, euh, on peut personnaliser euh, la campagne à la zone de chavondise. Donc, euh, chaque point de vente est, est indépendant et il peut activer en fonction de son besoin. Euh, agilité, mise en place de plans d'action adaptés à chaque étape du confinement. On va le voir également. On a pu mettre en place des campagnes euh, en fonction de, du fait qu'ils soient en, en, en, en, en astreinte. Par exemple, je pense au France -par brise. Euh, qui avaient un service, mais un peu dégradé par rapport à d'habitude, qu'ils étaient ouverts par, malgré confinement ou euh, qui s'apprêtaient à réouvrir également. Donc, il y a eu toute une, une phase de communication dans, dans ce sens-là. Et puis, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait d'animation. Cédric également euh, nous le confirmera euh, sur la mise en place de formations, de webinars, euh, d'éléments de réassurance et beaucoup de sensibilisation par rapport au points de vente. Leur dire qu'il était important d'être présent, de mettre à jour leur fiche Google My Business, euh, de continuer à communiquer, et puis ben, on en a profité pour faire beaucoup de formations et d'éléments de, euh, de réassurance pour les points de vente, pour leur dire pourquoi être présent sur Google, pourquoi être présent euh, sur les leviers digitaux, euh, qu'est-ce que ça leur apporte et qu'est-ce qu'ils loupent euh, s'ils n'y vont pas. Tout ça, c'était mis en place et possible grâce à la techno qu'on a qu'on a déployée. Donc en fait, la tête de réseau on met en place, on sélectionne la stratégie, quel canal on met en place, quelle campagne on met en place, et toutes euh, ces campagnes-là sont mises à, à disposition via la plateforme et personnalisées en fonction de la base de données, euh, en fonction de la ville, en fonction de la zone de charendise de chaque magasin. Et dans un troisième temps, soit la tête de réseau a un budget et veut mettre en place une forte communication et en déploie sur l'ensemble des, des points de vente, soit un point de vente a un besoin particulier, se connecte à la plateforme et déclenche euh, sa campagne. Alors, vraiment des annonces personnalisées euh, en fonction de chaque centre. Donc là, on a l'exemple de la euh, publication Facebook pour Nestelle euh, Tichonville, si je prononce bien, euh, sur euh, le fait que euh, c'est reparti, les agences sont de nouveau ouvertes. Et puis, des exemples de campagnes euh, advanced, notamment en Tribalby, par exemple, où là, on a mis en place, on a mis en avant le, le protocole de sécurité euh, d'accueil de chaque magasin. Voilà. Deuxième point euh, très important, donc ça a été toute la mise en place euh, de façon pratiquement hebdomadaire euh, des horaires sur les fiches Google My Business. Je pense notamment au Crédit Agricole où euh, on avait des ouvertures, des fermetures parce qu'il y en avait qui étaient décontaminées pendant le, le confinement. Donc euh, mise à jour euh, hebdomadaire de, de l'ensemble des horaires sur euh, 200 300 fiches euh, pour chaque région. La mise en place de publications, notamment pour mettre en avant euh, les euh, modalités d'accueil, les protocoles d'accueil, qui évoluent au fur et à mesure. Donc, euh, notamment là pour euh, Crédit Agricole Île-de-France, et puis pour, pour les autres, est-ce que euh, il y a du drive, du click and collect Quelles ont été les mises en place de services, de nouveaux services, pour euh, euh, informer les, les consommateurs ouais. Donc ça, c'était pendant le, le confinement. Et pas ce confinement, remettre à jour toutes les fiches. Mais comme je vous le disais, c'est vraiment très important. On se bat tous les jours pour récupérer l'ensemble des fiches d'un réseau et surtout pour les harmoniser euh, pour qu'il y ait au moins le nom du magasin, l'adresse, les horaires, le numéro de téléphone, le site internet, le logo. Euh, mais tout ça, ce sont des éléments vraiment primordiales euh, parce qu'une fiche remplie, c'est sept fois plus de clics euh, pour une fiche complète. Et c'est du trafic en plus pour vous euh, parce que, s'il y a des photos, euh, il y a 42% de plus de demandes d'itinéraire pour une entreprise. Euh, 96% des clients sont plus susceptibles de visiter une entreprise affichant les horaires d'ouverture, par exemple. Et puis, des clients sont plus susceptibles de visiter une entreprise qui affiche un numéro de téléphone. Et là où, où c'est vraiment pertinent, c'est quand on arrive à, à relier les deux, les campagnes Google AdWords et les campagnes, euh, les fiches Google My Business, vraiment pour avoir... Euh, une notion de proximité euh, et euh, des données supplémentaires, notamment les itinéraires et les, les demandes d'appel. Voilà. J'ai fini sur ma partie. Je vais passer ma, la parole à Cédric, euh, qui va témoigner sur, sur cette période-là. Euh, et puis, euh, si, si vous avez des questions, à faire une petite, euh, une petite pause euh, question réponses euh, vous n'hésitez pas, ou on fera ça à la fin également. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions qui vous viennent de suite sur, les deux pré sur la présentation qui a été faite. Peut-on faire des campagnes Google Ads Son site Internet le à sa page Google My Business. Euh, ce sont des choses qui sont possibles, nous qu'on préconise pas forcément parce que bah, sur un réseau normalement il y a un, un site internet et on peut plus traquer de, de données. Mais euh, je sais que si vous vous connectez sur vie, fiche Google My Business, vous pouvez faire des campagnes directement dessus. Après, c'est à savoir le nombre d'informations, le, le, le parcours d'achat euh, que vous voulez euh, procurer à, à vos consommateurs. C'est pas impossible, mais pour moi c'est pas recommandé. Voilà, c'est rien. D'autres questions On laisse la parole à Cédric. Ah, Ricardo. Donc, par rapport au pourcentage des consommateurs attendant une adaptation de la communication, comment celle-ci s'est traduite a t des données telles que la part de communication habituelle ainsi que celle de la part de communication directement liée à la crise En fonction des, des investissements et des mises en place de communication, euh, je sais que sur les réseaux qu'on a accompagnés, il y a à peu près 50 des réseaux où on est resté sur une communication euh, traditionnelle, où on n'a pas forcément mis en place euh, de, de campagne. Euh, par contre, 50 d'autres, où surtout quand il y a de l'accueil du public, où là, on a vraiment rassuré sur la mise en place de mesures sanitaires, de protocoles de sécurité. Et puis, un élément important également qui était remonté dans cette euh, étude-là, c'était euh, la protection des salariés également. Euh, qui est un, un élément important pour les, les consommateurs. J'espère avoir répondu à, à votre question, Ricardo. Euh, et Hélène, concernant Waze, qu'est-ce qu'est-il possible de faire euh, Beaucoup de choses. Euh, sur Waze, euh, pareil, euh, il y a une, une chute pendant le confinement, mais là, ils sont bien en train de repartir, euh, surtout que bah, les Français vont rester en France, ils sont très consommateur de Waze. Euh, donc là, euh, des possibilités, Donc vous avez le pin euh, avec le logo qui s'affiche sur la map. Euh, donc là, c'est une communication euh, vraiment de proximité. Et puis après, vous avez les vendeurs, les, les take-over, où là, euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir un élément qui pousse les internautes, les, les, les Wazeurs, à venir euh, dans votre magasin avec... Euh, euh, un appel, un produit d'appel, par exemple, une offre attrayante. Euh, pendant les soldes, ça va être très intéressant à travailler sur Waze, notamment, euh, comme on sait que, par exemple, je prends l'automobile, ils sont tous euh, concentrés, euh, donc euh, dire, euh, bah, on, on, nous sommes ouverts, nous avons telle et telle offre, euh, parce que du coup, les takeovers s'affichent quand euh, la voiture est à l'arrêt. Voilà. Donc, si vous avez plus de questions, Hélène, je vous invite à, à nous contacter. Euh, on pourra y réfléchir ensemble. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Je te, je te laisse la parole, Cédric Oui, merci, Célène. Je te laisse te présenter, euh, du coup. Euh... Ah, je continue à, à partager, oui. pas de souci. Euh, du coup, bonjour tout le monde, C'est Cédric Leroux, donc je, suis, euh, je représente Nesten qui est un réseau d'agences immobilières de 350 agences avec 1900 collaborateurs, donc, euh, qui a souvent et euh, toujours été euh, de son historique euh, seul bimot à la pointe du digital, donc euh, moi également travaillant dans le digital depuis une quinzaine d'années et deux ans, euh, depuis deux ans chez Nesten. On voulait accélérer et c'est pour ça que je les ai rejoints pour être encore plus performants sur le digital parce qu'on sait que c'est un tournant aujourd'hui dans les marques, dans la communication. On parlait de fiches Google My Business, par exemple, on a 80% de nos points de vente qui sont dans le top 3 des fiches Google sur les termes agences immobilières plus ville. Donc, ça amène un levier très important de visibilité. On a la main sur 100% des fiches des agences et ça nous permet d'être encore plus performants sur cette partie-là il y déjà beaucoup d'outils qui existaient tout ce qui était autour de la signature électronique des visites virtuelles, de la vidéo le homestaging virtuel la qualité des photos ces outils n'étaient pas, pas forcément mis en application par les agences donc cette période de confinement moi je l'ai vécu plutôt comme une chance pour l'accélération du digital pour l'accompagnement de nos points de vente et on a voulu se différencier parce que bien sûr les agences étant fermées on a eu une chute de 100% de l'activité, ou presque. L'audience des sites a également chuté. On voit les grands portails comme ce loger il y a eu une baisse de 40%. On a suivi cette tendance-là. Et on en a profité pour rebondir. Mais en sachant que les personnes étaient forcément occupées en famille et pas forcément disponibles pour assister à des, des webinaires selon, on a voulu se différencier. Et en réfléchissant, on a mis en place des tutoriels des tutoriels de vidéos de manière courte, entre 2 et 5 minutes. Ça permet aux gens de les consulter un peu au bon vouloir parce qu'on est dans un mode de consommation où les gens consomment beaucoup de vidéos de manière courte. Donc on est parti sur ce mode-là. Ça a permis aux agences de comment, avec des tutos par exemple, comment gagner de l'audience grâce aux réseaux sociaux, comment animer son site d'agence, personnaliser sa fiche Google, améliorer autour de la prise de photos, de la mise en avant de son annonce. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'un produit qui est mis en avant avec beaucoup de photos, de la belle qualité de photos, va attirer, va amener de la qualité au contenu servi aux clients. Et euh, si vous êtes en face d'un concurrent qui mettra moins bien en avant ses produits, même si vous êtes un peu plus cher, vous pourrez forcément euh, récupérer et gagner cette part de marché. Donc euh, ça, ça a été le travail qu'on a fait euh, pendant, euh, pendant la période de confinement. Euh, vu aux perspectives de la sortie de confinement, je ne sais pas si tu peux passer au, au du document suivant, Soleil. On a voulu euh, du coup redémarrer fort et très fort sur euh, la sortie de confinement. Pendant le confinement, on a fait comme tout le monde, on a communiqué un petit peu. À la sortie de confinement, on a fait un webinaire avec une lead. On a préparé toute une série de supports, des supports qui ont été un peu décalés, qui ont été euh, sur la dynamique, la reprise. Et euh, au lieu de se concentrer où les agences euh, immobilières et euh, ils ont des, euh, du mal à comprendre et euh, les points de vente ont du mal à comprendre un peu ce que c'est la publicité. Et euh, pourquoi faire de la publicité sur Internet Ils se disent euh, j'ai une vitrine, j'ai une fiche Google et je suis présent. Mais à un moment donné, il faut inonder le marché, il faut aller encore plus vite. Donc on a voulu euh, compléter tous ces supports Ads par du Facebook, du YouTube, du Display. Ça permet d'inonder le marché. Pendant un ou deux mois, ça a été l'objectif de, de redémarrer avec des vidéos de réassurance avec beaucoup de travail sur la notoriété, en plus du travail sur les mots clés et les intentions de, de revisiter ou de ressortir pour démarrer son projet immobilier. Et donc, grâce à Enlil, on a réussi à rebooster ça et avec une augmentation du coup importante, ça nous a généré de belles performances, qu'on pourra voir sur le document suivant. Ou, euh, à la reprise, depuis la reprise, on a récupéré 30 d'audience supplémentaire par rapport à ce qu'on avait avant le confinement. Donc, euh, post-confinement, on était à une audience, on a gagné 30 grâce à ça. Grâce aux campagnes autour de la publicité digitale qui ont été mises en place avec l'Unid, et grâce à toute la communication, l'accompagnement, ou l'information, la formation qu'on a faite auprès des agences, où on a fait plus 100% d'audience grâce aux réseaux sociaux. Donc ça après, on a compris comment capter cette clientèle-là, comment capter du clic et on a réussi à le traduire pour les agences. Ça nous a amené aussi à des habitudes de consommation différentes, c'est-à-dire qu'on on ne pensait pas, on a une agence qui a fait une vente à un couple de septagénaires et donc euh, un achat immobilier c'est un achat important mais les gens sont prêts à consommer et à acheter sans voir le produit même sur du bien immobilier un couple de cette staggénaire à acheter un bien grâce à une vidéo que l'agence a faite donc ça montre que les, euh, les habitudes changent il faut vraiment être encore plus présent sur le digital et euh, bien compléter bien euh, affiner sa stratégie et euh, améliorer maintenant c'est pareil pour euh, toute la digitalisation c'est les dossiers de le suivi euh, client qui est fait, il y a de plus en plus d'outils qui se mettent en place, la signature électronique est maintenant utilisée par 100% des agences, on voit que ça leur fait gagner du temps, ils gagnent de la place dans leurs points de vente, ils gagnent du temps de travail, donc euh, par euh, tous ces outils, et euh, ils ont réussi grâce à cette période à s'y mettre tous, et à comprendre l'intérêt que ça avait, parce que les, euh, les points de vente euh, ont du mal à un moment donné, ils sont à fond euh, la tête dans le bilan, ils ont du mal à prendre ce recul là, et à prendre conscience que bah, le digital, ça va être leur suivi, ça va être, ça va être leur moyen de se développer et de ne pas rester à la traîne. Donc, euh, grâce à ça, maintenant, on a vu qu'il y a un vrai rebond sur le marché, il y a des vraies envies de la part des consommateurs, et euh, pour moi, la France n'est pas à l'arrêt, au contraire, repart de plus belle. Et euh, maintenant, après, euh, bah, sur la dernière diapositive que j'ai mise, euh, je suis resté sur un grand point d'interrogation parce qu'on ne sait pas si c'est une augmentation où on va continuer à croître et à développer cette partie-là ou s'il y aura un essoufflement, que ce soit des consommateurs ou des points de vente qui vont délaisser, on va dire, cette partie digitale en se disant, bah, c'est bon, les clients reviennent, on va, on va mettre un peu, de, un peu de côté le digital. Et pour moi, ça, c'est là où il faudra qu'on ne rate pas cette cette marche qu'on a réussi à monter et qu'on continue à en gravir d'autres, grâce au digital, grâce à tous ces supports de communication et ces nouvelles habitudes de consommation. Donc, pour ma part, je suis dans la perspective des mois à venir, mais toujours pousser nos points de vente à continuer à consommer et à pousser leurs leur points de vente sur le digital, parce que c'est ce qu'ils ont réussi à faire pendant ce confinement, il ne faudra pas qu'il arrête faudra qu il faudra qu'ils le continuent. Et après, si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Merci de votre attention. Est-ce que campagne qui a été Alors, les campagnes ont été personnalisées. On a eu deux phases de campagne. On a eu des campagnes agences où, alors, dans notre raison de point de vente, chaque agence a une exclusivité de zone de chalandise. Donc, on l'applique systématiquement sur les campagnes digitales qu'on fait avec une lead. Ça évite d'inonder partout. Et après, on a mis des budgets nationaux sur euh, l'ensemble des zones de nos agences, sur par exemple des campagnes YouTube, où euh, pour travailler la notoriété, on a complété parce que tous les points de vente n'ont pas choisi de, de mettre ces budgets-là. Donc, chaque agence, grâce à une lead, avait sa campagne personnalisée. Et on a eu la gestion d'une exception où une agence avait un cas un peu particulier. Et une MID a eu cette souplesse et cette force de, de nous personnaliser à ce point de vente, cette communication. Ça a été euh, un cas dans, le, dans, dans le Bretagne où une agence a voulu offrir des bons d'achat euh, à ses clientèles, des bons d'achat pour euh, favoriser le commerce local euh, euh, sur une opération précise. Alors, a priori, il euh, mm -hmm. y a d'autres questions en cours. Euh, merci Cédric. Euh, alors, mm -hmm. Comment mm -hmm. réussissez-vous à bien positionner vos agences dans Google grâce aux mots-clés de la fiche Google Business alors, Déjà, c'est euh, la première étape, c'est euh, historiquement, hein, c'est euh, la marque Nesten est issue d'une du, euh, fusion entre euh, le réseau Sobimo, un réseau d'agences immobilières qui est. Euh, région parisienne et sud-est, et le réseau immobiliers. Au moment de la fusion des deux marques, ça a été un choix de la part du, du président de la marque, ambitieux et euh, risqué de faire cette fusion. Au moment de la fusion, du passage de chaque euh, enseigne, bah, chaque point de vente sous l'enseigne Nestel, on leur a imposé de récupérer la fiche Google. C'est-à-dire qu'on est devenu propriétaire de la fiche. Les agences, les points de vente sont uniquement administrateurs. Et ça, du coup, on est propriétaire de toutes les fiches. On leur a défini un guide de bonnes pratiques avec tout ce qu'ils doivent mettre en application euh, et euh, tout ce qui va être important à, à renseigner dans la fiche. Et avec ce travail qui, a, qui est fait depuis deux ans. Depuis deux ans, on travaille sur la mise en place des bonnes pratiques, l'accompagnement, on a fait des, des tutos, des webinaires, on a, fait, euh, on a fait prendre conscience du point de vente de cette importance-là. Et euh, grâce à la bonne compétude, la bonne animation des fiches, on arrive à, à gagner ses positions. Après, c'est les bonnes pratiques que, que tout le monde connaît ou que Solène pourra vous préconiser en fonction de, de votre spécificité. Euh, et ben, je pense que c'est bon. Euh, la conclusion, c'est quand même que personne ne ressortira d'ici avec, euh, avec des certitudes sur… Euh, la stratégie à adopter pour euh, pour avoir la communication qui capte le plus de clients. Ce qu'il faut retenir, c'est certainement euh, que les enseignes et les magasins euh, qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui se s'adaptent au contexte. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de formule magique pour les pour les mois euh, pour les semaines et les mois à venir. Donc, il va falloir continuer à développer. Euh, la disponibilité, les outils et la communication qui s'adaptera en, en fonction du contexte. En tout cas, moi, je, je pense que c'est un peu le message qu'il faut faire passer. Et bien évidemment, des outils, la technologie permet, quand on, quand on est à l'échelle d'un réseau de points de vente, euh, permet de déployer ce type de stratégie euh, en masse 200, euh, 500, 600, mais même quand on a 50 points de vente ou même, ou même 30 même euh, S'adapter sur, sur du volume, c'est parfois euh, chronophage, voire, euh, voire surhumain. Euh, si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez recevoir par, euh, par mail le replay de, de ce webinaire. Euh, et voilà, moi je, je vous souhaite une bonne journée à tous et je laisse le mot de la fin à, à Brice et Solane aussi pour, pour, pour, pour dire au revoir. Ça. Brice est galant, il me laisse la. Je t'en prie, effectivement. <rire> la primeur. Euh, non, bah, Merci de votre participation. Euh, L'essentiel, c'est vraiment d'être présent et d'inciter les, les points de vente à être présents sur l'ensemble des, des canaux disponibles. Euh, et C'est comme ça que, que le local et, et le web fonctionnent. Donc, euh, pas oublier la complémentarité de l'ensemble des leviers, euh, que ce soit de la visibilité, du display, du YouTube, du Facebook, du Google, des Waze. Euh, C'est vraiment une, une idée de complémentarité qu'il faut retenir. Je, je suis complètement aligné avec toi, Solène. Je, moi, je, de mon côté, j'allais simplement, pour finir, vous souhaiter à tous une, une très bonne journée en espérant que euh, bah les choses aillent bien de vos, de vos côtés et puis que, bah du coup, euh, par la suite, si, euh, si vous avez des questions, donc, vous puissiez revenir vers Indeed et euh, que cette matinée a été fructueuse pour vous. Très bonne journée à tous. Au revoir. À <rire> bientôt. Au revoir, Edison. Au revoir.